Salut tout le monde, pour ce J'arrive dans 5 minutes, j'avais envie de vous proposer une petite sélection du euh, petit phénomène du moment euh, en science-fiction qui est le voyage dans le temps. Alors C'est un phénomène qui n'est pas euh, hyper nouveau, mais en ce moment on a vraiment une avalanche de bouquins sur la question. Alors, on ne sait pas si c'est la nostalgie ou si c'est juste la thématique du moment, le voyage dans le temps c'est complètement à la mode en SF et on va en parler maintenant. Donc le premier bouquin que je voulais vous présenter, c'est un bouquin que j'ai pas physiquement là, euh, la couverture va apparaître juste là, euh, c'est euh, le roman de Ken Liu, L'homme qui mit fin à l'histoire. C'est l'histoire de deux scientifiques qui euh, mettent au point un, un système qui permet, euh, via les rayons du soleil, de voyager dans le temps, du moins de visiter euh, le passé, et ça permet à Ken Liu d'écrire une histoire sous forme d'un documentaire, qui, qui raconte euh, comment on a, a existé euh, un drame un peu ignoré dans l'histoire euh, dans la guerre euh, sino-japonaise qui est euh, l'unité 731 euh, qui a euh, commis des expériences scientifiques sur des, des, ch des chinois, les chinois du monde de, la, de la province du mandchourie et euh, comment ces choses-là ont été tuées par euh, toutes les autorités compétentes, euh, le Japon a essayé d'effacer ça de son histoire, euh, la Chine euh, n'a décidé de ne pas trop en parler. Les Américains ont carrément pardonné aux scientifiques qui avaient euh, opéré toutes ces choses affreuses euh, en euh, leur euh, pardonnant tout ça pour récupérer leurs données. Enfin, des choses vraiment atroces. Et Ken Liu avait envie de, de, de raconter euh, une vision de cette histoire-là. Il avait envie de dénoncer ce truc-là. Il se sert de la science-fiction donc pour parler du passé. Je pense que c'est une approche justement du voyage dans le temps, de, de ressasser par l'intermédiaire de personnes du présent qui vont du coup être témoins euh, des atrocités du passé ça permet justement d'en de, parler, c'est hyper intéressant. Donc ça c'est le premier bouquin, euh, c'est un peu le plus hard, le plus dur, euh, c'est un petit livre, euh, mais magnifique. Vraiment, c'est un immense coup de cœur, euh, tous les gens à qui je l'ai fait lire ont été complètement bouleversés. C'est hyper fort, euh, c'est Canius. c'est un magnifique auteur, c'est génial, il faut absolument le lire. Le deuxième bouquin, euh, c'est pareil, c'est super, euh, c'est du costaud, hein. on va arriver à des choses plus légères après. Euh, c'est Christopher Price. Christopher Price est un auteur ultimement connu. Hein. Il a écrit euh, Le Prestige il a écrit La Séparation. Il a, euh, il a un, euh, un univers c'est l'archipel du rêve, dont il parle régulièrement de bouquin après bouquin. Et l'inclinaison. C'est l'histoire dans, dans un pays euh, à proximité de l'archipel du rêve, euh, d'un peu un pays, euh, on imagine un peu pays de l'Est, euh, période soviétique, un peu enfermé. Euh. Il est musicien de classique il va commencer à avoir du succès. Il a une vie de famille, il s'appelle Alessandro Susquen. Et puis, euh, il est passionné, fa assez euh, fasciné par l'archipel du rêve qu'il voit au loin et qu'il ne comprend pas. Et puis un jour, il va être, on va lui proposer de faire une tournée de musicale dans l'archipel du rêve. Il va y aller. Il va avoir passé euh, un mois là-bas. Et quand il va revenir sur, dans son pays, et bien, il s'est écoulé euh, plusieurs années. Il comprend que dans l'archipel du rêve, le temps ne se, dé se déroule pas de la même manière. Donc là, on est encore dans le voyage dans le temps. Euh, mais c'est l'histoire d'un homme qui va courir après son passé, qui va essayer de récupérer sa vie et qui va retourner dans l'archipel du rêve pour essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, dans cet univers-là. C'est euh, hyper touchant. C'est très beau, c'est écrit de façon très lente, très mélancolique. On imagine la, la musique qui se déroule pendant qu'on lit le bouquin, on imagine une sorte de musique classique très mélancolique. Euh, et c'est euh, très beau, ça se lit. Euh... Moi je trouve que c'est vraiment un roman d'hiver. Alors je vous le présente, euh, il fait très beau dehors, c'est dommage. Euh, mais c'est un très beau roman d'hiver, c'est très, très touchant, c'est très beau, c'est très lent, très mélancolique, très beau roman. Ensuite, on passe à un super coup de cœur. Le super coup de cœur, c'est « Guide de survie pour voyageurs dans le temps euh, ». C'est écrit par Charles Yu. c'est édité aux au Forges de vulcan c'est complètement barré. On est un peu entre du Douglas Adams et... Euh, c'est vraiment la référence qui me vient tout le temps en tête. Euh, Douglas Adams dans le côté... Euh, je vais vous lire le... le le petit quatrième de coup, vous allez tout de suite vous rendre compte. Mon nom est Charles Yu, donc c'est carrément l'auteur. Euh, je suis un réparateur de machines à voyager dans le temps. Dans moins d'une minute, mon moi du passé va essayer d'assassiner mon moi du présent, qui dans le passé a déjà essayé d'assassiner mon moi du présent, qui en fait à l'époque était mon moi du futur, qui est en fait mon moi actuel. Voilà, c'est complètement barré, on a tout de suite un résumé du truc. Euh, il a une. Euh, c'est pour ça que je pense à Douglas Adams, l'intelligence artificielle de sa machine à voyager dans le temps, dans lequel il est enfermé en permanence et il, vit dans des, il passe tout le temps dans des vortex. Alors il repasse dans son enfance, il va visiter plein d'époques, etc. pour réparer les machines d'autres personnes qui voyagent dans le temps, c'est complètement fou. Il a une intelligence artificielle qui est complètement dépressive, qui passe son temps à s'excuser, à, à pleurer, à être malheureuse. Il y a plein de moments comme ça complètement folles. Il y a toute une théorie sur le fait que tous les enfants, quand on joue à Star Wars, veulent être Han Solo et ils se battent en permanence pour être Han Solo. Euh, voilà, il y a plein de petits détails comme ça. C'est des tranches de vie. Il a une maman qui vit tout le temps dans le, le même moment de sa vie en permanence dans un appartement. Enfin, c'est complètement barré. C'est très très drôle. C'est plein de petits chapitres. Euh, qui raconte plein de trucs à un moment il va ouvrir un bouquin qui va être ce bouquin là donc on est complètement dans la mise en abîme euh, c'est euh, barré c'est génial c'est complètement fou improbable il faut absolument lire ce truc là euh, vous allez vous éclater et puis je termine par une petite madeleine c'est il faut sauver john lennon de modavio ça raconte l'histoire d'un d'un vieux rocker qui s'appelle carl bender ancien membre d'un groupe euh, de rock dans les années 90 à seattle donc, on imagine bien la période nirvana pearl jam tout ça et puis ils se sont séparés avec son pote. Lui, il a ouvert un bar à Chicago. Et il s'est fait ami avec un, un type qui est un ingénieur euh, scientifique euh, hyper euh, machin qui lui traîne dans le bar parce qu'il n'a pas d'amis. Et ils devient amis par la force des choses. Et puis un jour, Carl Bender euh, veut s'habiller. Il va dans son placard à vêtements et il tombe littéralement dans son placard à vêtements. Il atterrit dans un vieux concert d'il y a 10 ans. Et il assiste à ce concert-là. Il est complètement fou. Et puis d'un coup, pouf, il revient dans le présent. Ça lui fait un gros choc. Et euh, il en parle à son pote, et son pote arrive à, à, à se rendre compte que c'est un vortex temporel euh, dans son placard. Alors bon, on est dans l'humour, hein, évidemment. Et il va, trouver, il va inventer une machine pour pouvoir contrôler le vortex. Et l'idée, c'est de proposer aux gens d'aller visiter les concerts du passé. Alors, ils vont aller visiter tous les concerts euh, complètement fous, euh, les, les concerts mythiques, etc. Et puis un jour, euh, le pote euh, ingénieur a une sorte de crise de conscience. Il lui dit, euh, écoute, c'est pas possible, on peut pas être, ne pas utiliser cette machine pour faire quelque chose de constructif donc moi j'ai décidé qu'on allait sauver John Lennon on va sauver John Lennon, ça va changer le monde euh, ça va forcément euh... et du coup il arrive à convaincre son pote Rocker d'aller sauver John Lennon donc euh, il dit ok, sauf que au moment où il l'envoie dans le, dans le truc, il l'envoie pas en 1980 pour sauver John Lennon, il l'envoie à Central Park en 980 donc en 980 il n'y a pas de Manhattan, il n'y a rien il n'y a que des populations euh, sauvages etc et c'est le point de départ d'une histoire qui va com complètement monter euh, en, en un briglio euh, fou fou fou c'est très drôle on a l'impression que c'est le croisement entre un roman de SF et le, le High Fidelity de, de Nick Hornby. Il y a plein de références musicales, ça vous donne envie de réécouter des tas, des tas, des tas d'artistes. C'est une petite madeleine, c'est un petit bouquin léger, c'est pas, pas très engageant. Il y a tout un passage dans le, dans le passé, il y a des moments dans le futur, enfin ça se barre dans tous les sens, c'est très très drôle. Voilà, ces quatre livres-là, je vous les conseille, ces quatre nouveautés qui sont à la bibliothèque, et puis bah, vous pouvez venir les découvrir sans aucun souci. A bientôt pour un prochain Booktubing.